Savez-vous qu'il est possible de regretter sa vie au moment où on meurt Alors ça, c'est l'initiative, en fait. c'est même un bouquin qui a été écrit par une infirmière en gériatrie qui a écrit bah, le top 5 des regrets des mourants. Regret numéro 1, je regrette d'avoir fait ce que les autres attendaient de moi au lieu de suivre ma propre voie. Numéro 2, je regrette d'avoir consacré trop de temps à mon travail. Et regret numéro 3, je regrette de ne pas avoir exprimé mes propres sentiments par peur des conflits. Nous, ça nous intéresse, chez on passe à l'acte, parce qu'on veut justement aider les gens à suivre leurs aspirations. On a envie de créer tous les outils qui vont aider tous les individus qui veulent prendre en main se prendre en main et prendre en main leurs aspirations et passer à l'acte. Et pour ça, pour développer, pour mettre le pied à l'étrier à la construction de ces outils, on a besoin de votre aide. Du coup, cliquez sur le lien pour le crowdfunding pour venir nous aider. Mais surtout, si vous cliquez, vous pourrez bénéficier des outils qu'on a déjà mis en place. C'est à vous.